Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur un chantier de rennes exceptionnel avec non pas une, non pas deux, mais trois rues magnifiques Ici, il va bientôt y avoir des très gros parkings et une station de métro Avec Mathéo et Thibaut, nous observons le chantier de près Salut Comment ça va Bah ça va être bien alors Nous sommes allés en balade euh, sur... Euh, à faire de... On y va à faire à Rennes. Alors, c'est parti. Ah bah ouais, c'est génial. Après. Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire, euh, à faire un truc. On euh, s'appelle euh, On y va à Rennes. C'était un truc. Euh, C'était... Euh, C'était ça. Chantier. Vous voyez ça ça un, Bonjour. Nous sommes au chantier de Rennes.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 Bien sûr, aujourd'hui, on va faire un petit affaire, c'est un truc, euh, c'est lui, qui essayé, s'est fait, eh bien, ça fait plaisir de te revoir, alors, alors, c'était, je vitré, c'était, euh, mais j'ai fait une vidéo, alors, c'est, euh... quand on l'écoutait, bah, bah c'était un truc spécial, bah, ça a cru pour que, c'est lui qui a fait un truc, vous hein, voyez, regardez ça partout, il n'y a pas partout, et là, c'est tous les autres, ils sont partout les autres. Il y a les chantiers vraiment partout. Ouais, ouais et qu'on s'en a de tout à fait. Donc euh... Ah ici un monsieur qui travaille au chantier peut-être. Ouais, voyez. Et un camion avec le ciment qui touche. Ouais, bien sûr, c'était euh, qui ouais, monte et ouais. c'est celui-là, résultat. Aïe. La super vidéo, maintenant on va aller au pied de la grue. Ouais. Ok, c'est parti. Allez, c'est feu vert, c'est parti Aïe, il y en a des Attendez, nous attendons le. Bye bye. Ok j'en dois de pour qu quelqu'un un truc Nous allons euh, partir parce que Elias est fou Avec Sarah, Dylan et puis Elias Bonjour à tous C'est une vidéo YouTube Salut ouais. Ça va mieux alors On va faire un truc en gueugru gru ah. On va faire cet autre truc C'était super génial Bah ouais Et ça tournait, sur partout Bah c'est parti quand c'était incroyable. Bah, cette année, ça sont partout. C'est cette année, innocent. Euh ouais. Bon ça va Dylan, comment ça va Tu as regardé un truc avec Elias, hey, yes, avec un truc, ça va Et euh, ouais, on s'amuse. Donc euh. Le chantier vidéo. Alors dis bon, je dis à filmer toi Sarah. déjà. Bonjour Thibault. Ça va Je suis très contente d'être à Rennes aujourd'hui avec toi. Ouais se balade pour voir les dessins sur ouais, les murs Ouais, c'est super yes. Ok, c'est parti ce que la Bah, c'est incroyable Il euh, y a des détruins avec vous, euh, La grue se sont partis, c'était spécial Il ah, y a grue, il a juste au fond, hein. alors... Je dois zoomer pour que... Il y a juste au fond. Bah c'est cool fait un truc c'est génial donc... Salut Bah ça va être bien alors nous sommes allés en balade sur affaire de... On y va faire un Rennes alors c'est parti Ah bah ouais c'est génial Après Ouais Alors c'est ce qui se passe un peu Qu'est-ce que c'est Attends je sais un truc c'est tes amis ouais j'ai à côté d'Ilan c'est euh, super -être cool cette petite spéciale là en fait donc il euh, y a plein de, plein de partout c'est euh, super génial bah euh, cool c'est être euh, génial à privé bon il y a des derrières c'est tout à fait là oh Bien joué, Dylan, nest pas Super cool, c'était joyeux. Bah cool, alors euh, cette euh, Cette vidéo, si vous a plu, c'était plein de trucs sur en balade, c'était nouvelle, quelque chose. C'est parce que c'est la belle, vous voyez, lui il a fait plein de, plein de nuages, il y a un petit peu nuages avec euh, du bleu. On va en balade, un truc. C'est euh, possiblement c'est parti, on va faire un truc avec les amis. Mais lorsque... Déjà, est-ce que tu les as pris dans ce sens Parce que... C'est bizarre, c'était euh, à faire un truc à tous les amis. Elles sont partout. C'est euh, jamais à faire des idées. Ah bah... On fait un truc, on peut faire spécial. Bah, c'est super cool. Oh... Les camions, elles sont partout. Bah. C'est super génial, le privé c'est cool. Mais c'est c'était Super reportage! bon Ouais. Et son avis, il quand même. Il y a dit quand même, bah. Bien joué, ce sont dans la Vienne. Oh, c'est tellement spécial! C'est tout que les amis sont les infos, les actualités avec BFM, avec CNews, sur CTV, visée. Ah bah super cool alors Donc euh, si vous a plu, on oh, en va fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas à te liker et partager si vous a plu. Alors, Alors euh, moi, je te dis euh, à la prochaine fois. Je si te dis quand, je te dis euh, au revoir sur ta chaîne. Alors, je te dis au revoir à tous.